Salut à tous les amis et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour eh ben, un nouveau débat. Comme à chaque fois lorsqu'il y a une sortie d'épisode, on se donne rendez-vous bah, le lendemain pour en discuter avec les amis de chez PlayStation Inside, avec Linou qui n'a jamais vu la série, enfin qui n'a jamais vu euh, les jeux The Last of Us, qui ne connaissait pas la licence, et bien entendu euh, ma, ma petite alliée Emma de chez Naughty Dog Mag. Et on se retrouve pour euh, une grosse, euh, grosse demi-heure, une petite heure pour revenir un petit peu sur euh, ce qu'on en a pensé de ce. Dernier épisode, donc là c'est le débat de l'épisode 5, la rencontre avec Sam et Henri. Et du coup, eh ben, je vais accueillir dès maintenant euh, bah, mes invités. Ils sont là, regardez, ils sont tout beaux, ils sont là, ils nous attendent. On est toujours avec Linou. Comment ça va, Linou? Ouais, ça va, trop contente d'être là, euh, un petit peu plus tôt que prévu, donc euh, trop cool. Ouais, bon là, un petit peu plus tôt que prévu, mais du coup, après, il va falloir, euh, il va falloir comment ça s'appelle, euh, patienter. Parce que du coup, euh, là, il y a plus d'une semaine d'attente pour l'épisode 6. Ouais. Euh, donc voilà, il va falloir être patient. On est toujours avec Axel. Comment ça va, Axel Ah ouais, ça va toujours très bien, moi. Euh, toujours un plaisir. Toujours un plaisir, toujours bon, toujours prêt à débattre. <rire> Et donc, forcément, la seule, l'unique, la petite mascotte de Naughty Dog Mike, Emma. Comment ça va ça ah va super, un rendez-vous euh, que j'attends avec impatience chaque semaine. Donc, euh, chaque, semaine bon chaque semaine, chaque semaine. Déjà le cinquième, enfin le quatrième, parce que le premier, euh, le premier je n'étais pas là, mais on a fait euh, deux épisodes en, en un, mais déjà le quatrième rendez-vous, on a fait la moitié. Hein. On, là, c'est la moitié, ouais. euh, mine de rien, euh, ça approche, ça approche. Euh, de la fin, donc là je disais c'est l'épisode 5, un épisode qui est un peu la, la partie 2 de l'épisode 4, on va pas se mentir, hein. euh, clairement c'est la suite, donc on a un gros épisode de 1h45 si vous faites les deux en même temps parce que c'est quand même le, le même moment etc. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois on va faire un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, euh, on va commencer à chaque fois avec toi Linou, comme tu n'as jamais vu, donc qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 5 ça m'a bien réveillée <rire> <rire> samedi matin parce que euh, du coup j'avais prévu de vraiment me lever et euh, il fallait que ce soit la première chose euh, à faire. Et, euh, et je sais pas, les showrunners sont tellement forts parce qu'ils ils, ils, t'emmènent quelque part, tu penses qu'ils t'emmènent quelque part et ils t'emmènent tout à l'opposé. Et euh, cet épisode est une masterclass incroyable. Ok, très bien. Bon, c'est vrai que moi j'ai vraiment préféré l'épisode 5 à l'épisode 4, hein. je vous avais dit que l'épisode 4 ouais. m'avait assez déçu, l'épisode 5 quand je l'ai vu je me suis dit aïe aïe aïe c'est formidable, t'as beau connaître les jeux euh, ça, ça, ça, ça t'assomme, euh, même ressenti pour toi Emma Ouais et puis euh, je te rejoins sur le fait que tu disais que l'épisode 4 du coup c'était un peu la partie 1 de l'intro de, de cet ouais. épisode et, euh, et ouais il est totalement différent que le dernier, il est sur émotionnel. on rejoint limite le troisième, mm -hmm. vous avez bien surpris, donc euh, j'ai adoré quoi. Okay. Beaucoup plus que le quatrième. Ok, ouais, le C'est moi ça reste l'épisode que j'ai le moins aimé de, de, de, de cette saison 1. Euh, toi Axel, es, quel est le ressenti global général sur cet épisode 5 Ah bah il est bien bien meilleur que l'épisode 4, euh... et puis il se permet beaucoup plus de liberté. Aussi mm -hmm. que, que la épisode et Ouais, c'est vraiment euh, l'épisode 4. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment le moins bon. Pour l'instant. Ok. Il okay. faut savoir que euh, c'est le même réalisateur qui a fait l'épisode 4 et l'épisode 5. Euh, mm. Donc, euh, ce qui, moi, m'a surpris. Parce que je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, c'est le même réalisateur a pu faire l'épisode que j'ai le moins aimé. Et l'un des épisodes que j'ai le plus aimé. Euh, euh, bon, même s'il n'est pas dans. Il est dans le top 3, mais il doit être top 4 de, de, des épisodes de la, de la, de la, de la saison, mais, mais c'est vrai que par rapport à l'épisode 4, on est sur quelque chose de, de bien meilleur à, à, à mon goût. Euh, bah du coup, on va, on va attaquer la petite analyse, le petit débat euh, séquence par séquence, donc ça commence directement, euh, pareil, n'hésitez pas, moi, là je suis en impro total. j'ai pas de notes ni rien, donc si j'oublie certaines séquences de, de l'épisode, même si je l'ai vu trois fois, je peux oublier des trucs, donc si j'oublie des trucs, vous me coupez. Mais ça commence, il me semble, euh, donc sur la ville de Kansas City. Alors voilà, petit changement aussi, hein, dans le jeu c'est Pittsburgh, dans la série c'est Kansas City. Ouais. Bon, c'est un petit détail parce que quand même la ville de Kansas City ressemble beaucoup à celle de Pittsburgh. Euh, on, on a des bâtiments, une architecture qui y ressemble, et les finalités, le point A, le point B, ça reste le même. Ils arrivent dans la ville, ils sont bloqués, ils doivent trouver un autre chemin, ils se font attaquer, ils rencontrent Sam et Henry, ils essaient de s'évader, ils passent par des tunnels. Il y a le fameux pont qui est l'objectif et ils arrivent dans une résidence, une résidence, enfin voilà, globalement, même si ce n'est pas la même ville, c'est le même cheminement. Et donc on voit que c'est le gros bordel à Kansas City et on a ce, ce parallèle où on, on commence à voir en fait le point de vue des, bah, des résistants. Et on en apprend un petit peu plus euh, sur pourquoi il y a autant de haine et pourquoi ils recherchent Sam et Henri. parce que tout simplement Sam et Henri, ce sont des, des, des, des collaborateurs, enfin, Henri surtout. Euh, et donc on découvre justement bah, qui sont Sam et Henri et euh, cette relation qu'ils ont et ce petit garçon muet euh, qui est euh, accompagné de son... De, non, sourd, pardon, sourd, euh, pas muet, sourd, qui est accompagné de son grand frère. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début d'épisode euh, On va commencer avec toi Linou. Comment tu... Euh, Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, finalement, ça y est, Sam et Henri, on sait c'est vraiment eux, ils ont l'air cool. Est-ce euh, que ça va être une menace Qu'est-ce que tu as pensé um... Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que ça commence par euh, l'épisode « C'est vraiment l'anarchie ». Ça m'a rappelé euh, euh, la première attaque dans « La guerre des mondes de Spielberg. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cet état d'alerte, un petit peu euh, de, de guerre, révolution, etc. Et, euh, et ensuite, euh, pour l'introduction de Sam et Henry, encore une fois, je ne sais, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rendre euh, friendly directement les, les personnages. Et en fait, l'échange est tellement doux entre, entre les deux. Euh, bah que, que bah, ouais, tu t'attaches euh, directement et en plus comme c'est un enfant tu te dis cette fois c'est un enfant il peut rien lui arriver ils ont pas le droit de faire ça quand même mmh. voilà mmh. Mais, euh, mais du coup euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé et, euh, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une relation euh, de frère cette fois et pas euh, père-fille euh. donc, euh, donc voilà après voilà, hein, on l'a vu avec Sarah au début, hein, euh, les enfants, euh, pas, de <rire> pas de pitié, pas ouais. de pitié pas de pour les enfants malheureusement, euh, petit changement donc toi t'es pas au courant mais dans le jeu Sam n'est pas du tout sourd. Sam est un, un enfant euh, normal, okay. euh, donc là c'est pour nous un, un grand changement. Mais il faut savoir que euh, Ken Wardwood, Ward, Ward, Ward l'acteur, euh, est véritablement sourd en plus dans, dans, dans la vraie ah, vie. Okay. Ouais, c'est vraiment un acteur sourd dans, dans la vraie vie, donc euh, moi j'ai trouvé son changement très pertinent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Axel, de, de cette introduction et du changement avec Sam euh, J'ai bien aimé l'intro, par, par contre c'est vrai que je n'ai pas compris. Alors... C'est pas du tout un rapproche, que j'ai pas pris pourquoi ils ont fait un personnage chour sure, Sam, parce que je vois pas trop ce que ça a apporté en fait euh, okay. à leur relation. Mais sinon, non, c'était une très bonne intro, euh, même si je m'attendais pas en fait, qu'on nous montre euh, la révolution. Et non, c'était une scène plutôt cool, même si euh, très violente, et j'avoue que ça va pas simplement énerver de me dire que des mecs se libèrent pour faire encore plus de violence. En fait. C'est pas faux, c'est là et, <rire> et bon. Et Après, c'est bien la surface quoi. C'est le terrible paradoxe de se montrer que, et encore une fois, que la plus grande menace, c'est pas la menace en elle-même, c'est l'être humain. Ouais. Euh, mmh. Toi, Emma, pareil, même question. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette introduction et de ce changement avec Sam euh, Le changement avec Sam, euh... est-ce qu'il est nécessaire euh, Je ne sais pas trop. Mais euh, en tout cas, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que dans la série, ils poussent beaucoup plus l'histoire des personnages, du coup, mmh. puisqu'ils n'ont pas vraiment le temps d'exploiter dans les jeux. Mmh. Et euh, toute l'intro euh, où on. On suit du coup euh, Henri et Sam, moi je trouve qu'elle est pertinente, est... ça rejoint un petit peu l'épisode 3 où on apprend beaucoup plus sur les personnages et, euh... et moi je dis toujours qu'il faut faire la série en parallèle du jeu Carrément. et, euh... et c'est clairement un truc qu'il qu fallait plus d'apprendre dans la série, c'est le... le background d'Henri de... et Sam et je trouve que l'intro est, euh... est encore plus euh, dévastatrice pour, euh... pour le dénouement de l'épisode quoi. Carrément. Ça plus au perso que dans le jeu. Finalement Carrément, et, et je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tous les trois, parce que vous avez tous les dit des choses pertinentes. Autant le fait que quand tu dis Linou que les showrunners sont très forts pour nous attacher, euh, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'en un épisode avec Billy et Franck, ils ont réussi à nous attacher énormément et à nous détruire. Et là je trouve qu'ils euh, ont réussi en un épisode à nous attacher autant à Sam et Henry que dans le jeu, qu'on passe peut-être 2-3 heures avec eux. Euh, parce que leur relation est très touchante et parce que bah, en fait ils ont vraiment ils, a, ils savent faire en fait autant Craig Mazin que, que Ned Ruckman savent perdre. D'accord avec toi Emma aussi sur sur cet approfondissement. Il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, développer un jeu ça coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une série ou qu'un film. Euh, on parle de, de millions de dollars pour, pour, bah, pour finalement, euh, pour finalement euh, quelques scènes de, cin de cinématiques, beaucoup de gameplay. Et en fait du coup bah, les, les studios doivent faire des choix. Et il n'était pas possible pour Naughty Dog, surtout à l'époque qui, qui était moins connu, qui avait beaucoup moins de moyens de développer autant les personnages, de faire autant de, de scènes, que ce soit bah, Bill et Frank, où ils ont simplement euh, évoqué son homosexualité, mais ils n'ont pas pu nous, nous montrer tout ça. L'introduction qui est beaucoup plus courte dans, dans le jeu que dans, que dans la série. Et là pareil pour Sam et Henry que finalement dans les jeux on va juste les rencontrer bon, différemment que dans la série mais on les rencontre par hasard et on ne sait pas leur, leur passé. Donc là c'est vrai que j'ai bien aimé. Alors on ne pas grand chose. Hein. C'est quoi C'est l'histoire de 10 jours avant l'arrivée de de, de, de, de Joël et Ellie. Mais c'est quand même ça où on, on voit un petit peu comment ils survivent, etc. Pour ce qui est du changement pour moi comme je l'ai interprété je trouve que c'est une bonne idée et qu'il y avait de l'idée mais que ça a été mal exploité. Et ça Linou en as parlé dans ton, dans ton thread. Euh, pareil hein, comme à chaque fois le thread de Linou dans la description de la vidéo. Et le lien pour suivre tout le monde dans la description de la vidéo. Mais euh, pour moi j'ai trouvé ça très cool parce que d'une part je trouve que c'est encore plus touchant. Et ça apporte une meilleure relation entre le frère, les deux frères. Je trouvais que vraiment ça, ça, ça, ça fait partie des choses qui m'a le plus touché euh, dans ça. Mais ce que j'ai trouvé aussi cool et qui n'a été mal exploité c'est que ça montre que ça rajoute de l'intensité et de l'angoisse, la, de, de parce que lui n'entend rien. Et en fait, ce que je regrette, c'est qu'il nous aient pas, en fait, pendant un ou deux moments dans l'épisode, ils nous ont pas mis à la place de Sam où on n'entend plus rien. Et en fait, ça, je pense ah, que ouais. ça aurait été hyper fort, notamment l'épisode 2. L'épisode 2 qui est ultra fort dans la scène du musée où l'ambiance sonore est extrêmement bien exploitée. Moi, je me suis dit, putain, dans l'épisode 5, ils vont nous faire ça et ça va être incroyable. Et malheureusement, non. Et ça, je trouve ça dommage et je vois Linou, tu, tu dis oui, t'en as parlé dans ton thread, tu, tu avais pensé à ça aussi. Tout à fait. Euh, en fait, euh, tu vois, là, autant, autant j'ai trouvé que le, le, le, le, les regards étaient très bien exploités parce que comme il ne peut pas parler, euh, tu vois vraiment les échanges de regards et tu vois littéralement les yeux de Henri qui brillent tout le temps quand il regarde euh, Sam. Et du coup, euh, je pense que... C'était une bonne idée de, de, de le rendre, du coup, muet, bah, enfin, sourd, par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai que, euh, tu vois, dans « Sans un bruit », par exemple, euh, tu te mets à la place du gamin, euh, de la gamine pardon, qui, est, qui est sourde et ça rapporte vraiment une tension. Euh, je pense à la scène d'intro, d'ailleurs, de ce film. Et là, j'attendais ça, en fait. Pendant tout l'épisode, j'attendais euh, d'être à un moment, j'en sais rien, euh, où il y a quelque chose qui arrive hors champ, je sais pas, et qu'en fait, enfin, euh, tu te mets vraiment dans sa peau, et là, pas. Et donc, euh, petite frustration par rapport à ça. Ça aurait vraiment rajouté quelque chose, je pense. Carrément. Et moi, mmh. c'est vrai que c'était une déception, parce que quand j'ai vu le travail qui a été fait dans l'épisode 2, euh, qui lui a été réalisé par Nel Druckmann, on rappelle, euh, sur vraiment la, la scène hyper intense du musée, où on voit vraiment que le son joue un rôle primordial dans l'épisode, je me suis dit, putain, mais là, ça va être incroyable. Et c'est vrai que petite déception là-dessus. Et du coup, bah, mmh. c'est vrai que bah, ça... Je comprends le point de vue d'Axel et de Emma. Au final, tu te dis, bon, bah, ça n'apporte pas grand-chose là de ce point de vue-là. Euh, si ce n'est qu'on euh, imagine que pour lui, c'est plus euh, intriguant. Euh, donc dans cette introduction, on voit un peu Sam et Henri qui essaient de survivre. On, on apprend hein, que forcément, en fait, euh, ils ont été euh, des collabos et que du coup ça a porté du tort à la résistance. Et que c'est pour ça qu'ils sont recherchés. Mais on ne sait pas encore trop pourquoi, mais on voit en tout cas que la résistance met un point d'honneur à les retrouver, notamment avec Kathleen, euh, qui, euh, qui est tout simplement. Euh, sans vergogne, sans, sans empathie ni rien, qui est prête à, à, à tuer toute une, toute une, une, une, une équipe de, de, de personnes limite innocentes qui, qui refusent de, de balancer. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Caitlyn euh, Pareil, je vais commencer avec toi Linou qui n'a pas fait le jeu. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Caitlyn euh, En fait, au tout début, je, je, je l'ai détesté. <rire> Euh, parce que je trouvais qu'elle était, euh, était méchante gratuitement, pardon. Et en fait, euh, j'ai compris là, pendant l'épisode 5, enfin, plutôt confirmé que The Last of Us, c'était pas manichéen, et que personne n'est gentil et personne n'est méchant. Et en fait, euh, je sais pas, tu sens qu'elle a eu un passé où c'était une bonne personne, où elle était douce, etc. D'ailleurs, elle a dû prendre je prendrai exemple sur son frère qui était, comme elle le dit, quelqu'un de bien, etc. Euh, et du coup, euh, là, euh, je suis plus dosé par rapport à elle, même si j'aime pas cet esprit de, de revanche. Ok, Emma, euh, ben, on est en train de perdre ta caméra. <rire> okay. N'hésite pas à, à relancer, voilà, à relancer. Euh, ok, très bien, euh, je, je, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu le, le même sentiment que j'ai. Euh, Axel, t'en en penses quoi aussi de, du personnage de Captain, alors que ça va être de son personnage en elle-même, en, en elle mais aussi... Euh, euh, de, de, de, de, de, de l'actrice du jeu d'acteur qu'est ce que tu en penses euh, personnellement elle m'est tout à fait antipathique mm -hmm. euh, alors je, je comprends le personnage alors je pense pas que ça vienne de l'interprétation parce que je trouve que euh, l'actrice joue très bien le rôle euh, qui est attribué mais c'est juste que j'ai peut-être plus de mal à l'écriture, ouais. parce que euh, j'ai eu plus d'empathie pour euh, comment il son bras droit avec la barbe. Perry. J'ai eu plus d'empathie pour lui que pour elle. Euh, voilà. On rappelle que, <rire> que Perry, donc Jeffrey Price, c'est euh, l'interprète de Tommy dans les jeux. C'est euh, mm. vrai qu'en VO, ceux qui font les jeux en VO, qui regardent en VO, euh, c'est marrant d'entendre la voix de Tommy euh, sur un mercenaire ennemi. Enfin, ennemi. Comme dit euh, Linou, il n'y a pas de méchant et pas de gentil. parce qu'effectivement, euh, ouais. pareil pour Linou pour t'expliquer, euh, Kathleen et Perry n'existent pas dans les jeux. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment là ouais. un, ben, une des libertés de la série qui permet de nous montrer le point de vue et justement de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de méchant, qu'il n'y a pas de gentil, que, que, chacun, a, que chacun se rattache en fait, à ce qu'il a, et que lorsqu'on lui enlève, et ben, ils sont prêts à tout pour, pour se venger. Euh, pareil, euh, même question pour, pour toi, Emma, en as pensé quoi un petit peu de de Kathleen de, de son personnage, du jeu d'acteur, etc. Je pas grand chose à dire sur le jeu d'acteur, mais je rejoins Linou sur sous le fait que dans The Last of Us, il n'y a pas vraiment de méchant ni de gentil, et pour pas trop revenir sur les événements de, de The Last of Us 2, c'est vrai qu'on retrouve aussi cette dimension-là, et ça m'a fait sourire de voir que finalement, même si au début, honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié son euh, personnage, surtout que moi, je l'avais vu en VF, mm -hmm. et la VF, je la trouve très... Euh... Elle est très, euh, comment dire. Sa euh... ah bah, voix, elle est mignonne, gentille. Hein. Euh... Ouais, et. Euh... Et insupportable. Et après, quand. Oui, voilà, c'est ça, ce que je cherchais. Je la trouve un peu insupportable. Et, euh... et après, quand on en apprend plus sur son... sur son vécu et tout. Et je trouve que ça fait un beau parallèle, le fait qu'elle ait est... qu perdu son frère. Et que en mm -hmm. parallèle, on suit du coup l'aventure de Sam et Henri. Mm -hmm. Je trouve que c'est mm -hmm. un joli parallèle. Et euh, moi, forcément, quand. Quand on apprend plus sur son personnage et quand on voit que finalement, il ben, n'y a pas vraiment de gentil ni de méchant, ça m'a fait beaucoup penser à, à, à la vision qu'on a dans The Last of Us 2. Ouais. Et euh... moi, pour moi, c'est aussi pour ça que ça a été intégré, c'est qu'à mon avis, il prépare le terrain pour, pour la suite. Euh, ouais. Donc c'est assez intéressant, là, Lino elle est perdue en mode, qu'est-ce qu'il raconte et tout, tu, tu verras. Euh... Mais, de toute façon, euh, l'épisode est rempli de foreshadowing showing euh, je trouve que cet épisode-là... Nous, il est en train de m'utiliser pour la suite. Enfin, nous, du coup, on voit pourquoi, mais par exemple, euh, enfin, certaines discussions pas. dans l'épisode nous, ouais. nous emmènent vers, euh, vers, vers, la, vers le 2, vers la fin du mois. C'est très, mmh. très intelligent ce qu'ils font, c'est très intelligent ce qu'ils font, et ouais. pour ça, j'ai hâte de voir la, la vie de Linou au fil, au fil des, des épisodes. Euh, mais du coup, c'est vrai que moi, Kathleen, elle me, elle me reste un peu indifférente. Je, je pense que c'est un peu voulu de nous montrer un peu la, la, la fille euh, qui finalement veut jouer le rôle de la méchante alors qu'au final elle c'est pas vraiment une méchante et qui euh, mais du coup veut faire un peu le, le, le contraste avec son frère, on voit un Piry qui lui dit non mais on est derrière toi et tout voilà mais ce personnage m'a un peu laissé indifférent et bon il m'a pas trop convaincu mais en tout cas, euh, on en arrive à la rencontre avec euh, Sam, Henri, Joël et Ellie. Euh, on voit un Joël toujours très, euh, voilà, qui, qui est très fermé, où c'est Ellie qui lui demande de se présenter et tout. Euh, là, finalement, ça fait comme dans les jeux. On se rend compte qu'il y a tout de suite une petite alchimie qui se met en place et que finalement, Joël va vite se, les, se, se faire confiance et qu'ils vont, ils vont finalement collaborer ensemble euh, pour euh, bah, planifier euh, leur évasion. Et on se rend compte que donc, dans la ville de, de Karta City, il n'y a quasiment plus d'infectés. Donc là encore, ça appuie sur le fait que la plus grande menace, c'est pas les infectés. Et pire encore, en fait, ce qui m'a... Et là aussi, tu l'as dit dans ton thread, Linou c'est que qu'ils ben, ils préfèrent affronter les infectés que les propres humains. Euh, donc ils vont passer par euh, prendre le risque de passer par les tunnels. Donc là, par rapport au jeu, on a tout un changement. Puisque dans le jeu, en fait, euh, on, on a vraiment toute une, une partie où ils vont... Euh, d'abord être sur terre, euh, où ils vont vraiment euh, slalomer entre les équipes de de, de enfin pas de Kathleen mais des PIA de, de Pittsburgh pour arriver à, à rejoindre les tunnels, enfin euh, arriver à rejoindre le pont d'abord, parce que là dans, dans la série c'est on rejoint les tunnels pour atteindre un pont, on passe le pont et ça nous, ça nous arrive dans la, dans la résidence. Dans le jeu c'est on est en ville, pour, euh, rejoindre, euh, pour rejoindre le pont, euh, qui lui nous fera rejoindre les tunnels, qui ensuite nous fera rejoindre la résidence. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Euh, les équipes militaires, enfin les équipes de Kathleen, prennent en chasse euh, Henri, Sam, Ellie et Joël qui vont être séparés. Et d'ailleurs, petit coup de pute de, de, de, de, de Henri qui même va abandonner euh, Joël et euh, Ellie euh, dans une situation très, très délicate, juste pour sauver son petit frère. Là, ils se sont séparés. Euh, Joël et Ellie s'en sortent de justesse, mais ils vont en fait sur le pont se faire attaquer et Ellie va sauter du pont alors qu'elle ne sait pas nager. Et donc, ils vont être pris dans les rapides et euh, bah, ils vont manquer de se noyer. Et on apprend que c'est finalement euh, Sam qui va les. Enfin, Henri qui va les sauver. Euh, et c'est là que, bon, Joël au début lui met une bonne droite dans la gueule en mode euh, il veut le tuer. Là, c'est Ellie qui dit "Ben bah non, non, finalement, c'est lui qui nous a sauvés, etc." Donc un partout et ils vont continuer le chemin ensemble. Et ils arrivent dans ces tunnels où ils découvrent où ils découvrent une, une ancienne école, etc. C'est une séquence un petit peu plus intense parce que, eh ben en fait, on se rend compte que tous les survivants là se sont fait infecter. Donc il y a plein d'infectés, plein de claqueurs que l'on doit tuer et qui sont en fait les anciens habitants. Et après, on en arrive à la à la fameuse euh, zone euh, zone résidentielle. Donc dans la série c'est un peu plus expéditif, on va directement dans les tunnels et on a cette école, un passage que j'ai beaucoup aimé euh, parce que pareil, il y a plein de références euh, au jeu et euh, du coup voilà, je, je, Moi, est-ce que vous avez des choses à dire sur toute, toute cette zone et cette partie euh, de l'école, on voit Ellie et Sam et oui, Ellie et Sam qui se rapprochent, qui ont une relation, euh, une relation assez, euh, assez touchante, on a surtout le, le dialogue de, de Henri qui explique pourquoi il est recherché etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer avec toi, Axel. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette partie-là, en fait, de, de, de, de la zone où il s'échappe jusqu'à arriver à la, à la résidence, au quartier résidentiel euh, J'ai bien aimé cette, ce, ce truc-là, surtout l'emphase qu'ils ont mis sur la relation entre Ellie et Sam. Mm -hmm. Parce que alors, dans le jeu vidéo, il y a cette relation-là, euh, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi importante que dans mm -hmm. la série. Ok, d'accord. Et euh, je trouve que, justement, tu as, as discuté avec Brian euh... Ou est-ce qu'il disait, oui, mais euh, dans le jeu, euh, il montrait que c'était des enfants qui n'ont euh, qui, qui pas la normalité du monde. Donc, du coup, ils peuvent s'extasier sur des petites choses. Sauf mm que -hmm. dans la série, on préfère nous montrer que ce sont des enfants. Tout simplement, pas besoin de montrer qu'ils s'extasient ou quoi. Ouais. C'est juste, on voit que ce sont des enfants. Comme dit, euh, euh, je crois que c'était euh, Lino dans ton trade, où est-ce que tu parles de, euh, Ellie qui met son flingue euh, sur une table d'enfants mm tu vois oui. ce genre de petites choses qui est très bien foutu exactement ah oui c'est les petites subtilités hein. c'est à dire que c'est vrai que que dans, dans dans le dans le jeu on a tendance un peu à, à, à guider un petit peu le joueur et, et effectivement il y a vraiment beaucoup plus d'émerveillement sur pas grand chose et là c'est vrai qu'en fait c'est des détails genre effectivement le fait que Ellie qui soit une enfant de, de 14 ans qui déjà a un flingue et qui le pose sur une table pour jouer ça a l'air d'être tellement basique dans ce monde-là alors qu'aujourd'hui je pense que t'arrives ça, tu, tu fasses en mode, mais euh, qu'est-ce qui se passe Donc c'est vrai que c'est des petits détails, qui c'est beaucoup plus subtil. Euh, t'en as pensé quoi, toi, toute cette scène-là, dans, dans l'école, euh, quand déjà euh, Joël et, et, et Henri planifient leur évasion et Caprice arrive dans ce tunnel. t'en as pensé quoi, Tolinou J'ai noté tellement de choses, donc euh, je vais essayer de, de tout expliquer. Mais euh, euh, déjà, euh, quand ils font le plan... Euh, je me suis dit, tellement... ils, ils prennent tellement de temps à expliquer le plan, etc., que moi, très honnêtement, je me suis fait avoir et je les ai vus tous les quatre dans ma tête faire toute la, toute la fin de saison ensemble. Donc, voilà. <rire> voilà. Euh, donc, c'était trop cool. Euh, et la partie de l'école, j'ai pas mal de choses qui me sont venues euh, en tête. Euh, déjà, la façon dont Joël regarde euh, Ellie quand elle, joue, euh, quand elle joue avec Sam euh, au ballon, mmh. il la regarde euh, de, façon, de façon triste. Et je pense que c'est là qu'il qu qu réalise Ah ouais, c'est une enfant. Elle est en train de jouer, c'est une enfant. Et certainement que bah, du coup, ça doit lui rappeler son enfant. Parce que d'ailleurs, à ce moment-là, Henri lui dit euh, T'es peut-être pas son père, mais euh, t'es es, es euh, un père. à can Enfin bref. Et du coup, bah, j'ai fait toutes les connexions comme ça. Il faut Donc j'ai trouvé que, son moment jeu... hyper touchant. Dans le jeu, Alors, c est, c est, je trouve ça dommage justement que dans la série, il n'ait pas montré. Ça, ça aurait été un magnifique parallèle. Mais en fait, dans le jeu, la seule photo qui reste de Joël et de Sarah, c'est une photo euh, lors d'une compétition de foot parce que Sarah joue au foot. Et donc, c'est Sarah ah oui. qui vient de gagner. Mmh. Et je, pense, je trouve ça dommage qu'en fait, okay. ça, ça on et en fait cette photo-là, on la découvre au début du jeu et on, on la retrouvera plus tard dans le jeu. Et je trouve ça vraiment okay. dommage que ça n'ait pas été dit. Parce qu'en fait, bah, ça aurait vraiment ouais. rappelé vraiment Joël et sa fille qui joue au foot. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Euh, mm. Mais du coup, je, je te laisse continuer. Ouais, bah ouais, bah du coup, ça aurait fait un, un beau parallèle, même si là, la façon dont il l'a regardée, euh, enfin, même, un petit peu avec de la fierté, de la compassion, de, de l'amour, enfin, je ne sais pas trop. Et euh, donc, euh, donc voilà, et il y a aussi ce, cet échange entre Sam et, euh, et Ellie, où euh, il se, elle répète plusieurs fois... Euh, Uh, « Undore and Survive », ils n'arrêtent pas de dire ça. Et finalement, je me suis dit, mais c'est la définition de « The Last of Us », en fait, c'est, bah, tu prends, tu prends, tu prends, et tu survives tu survives tu, tu survis, mais tu continues d'espérer. Et c'est là que je commence à, tu vois, peu à peu à reprendre tous les petits messages de tous les premiers épisodes et les emboîter tous ensemble. Et je me dis, mais c'est tellement intelligent, en fait, parce qu'on ne te le dit pas de façon hyper, euh, hyper évidente, tiens, « The Last of Us, c'est ça », c'est un petit puzzle en fait qui se construit tout au long des épisodes avec des petites paroles de temps en temps des gestes des enfin, des, des, des, des j'en sais rien des photos des trucs des machins et du coup bah ça je trouvais vraiment trop cool enfin voilà comme une petite énigme à, à résoudre et, et tu as mis le, le bon point parce que le la, la... Le, le slogan de The Last of Us, c'est vraiment ça, Endure and Survive. Euh, dès que Naughty Dog euh, communique sur le jeu, à la fin du communiqué de presse, c'est toujours Endure and Survive et tout, c'est le, ah. le, le slogan de, de, de la licence. Donc, euh, ah donc, Ouais, ouais c'est vraiment la... Mais le... On, le voit nul, on, la, on le voit nulle part. Euh... En fait, euh... euh, c'est jamais marqué, mais en fait c'est Naughty okay. Dog qui a un peu instauré ça, parce que vraiment dès qu'il parle de, de la série, etc., il euh, y a toujours ce message de fin. Euh, là par exemple, tu vois, ils ont. Mmh. Le The Last of Us, le premier The Last of Us doit sortir sur PC le 3 mars. Il a été reporté au 28 mars. Et bien là, okay. juste, juste pour dire, ben voilà, on a besoin d'un peu plus de temps et tout pour, confiner, pour, pour finir le jeu et tout. Et à la fin du dialogue, c'est sincèrement les équipes de Naughty Dog, Endure and Survive. Tu vois, à chaque fois, c'est un peu la signature quand ils parlent de, de la série. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi aussi, ça m'a fait rire de, de, de voir effectivement qu'ils qu insistent là-dedans. Mm -hmm. euh, T'en as pensé quoi, toi, Emma, de toute cette partie-là de, de, de l'évasion, de la planification du plan et de l'école Moi, l'école, c'est un des passages que j'ai le plus apprécié dans l'épisode. Dans dans mmh. Parce qu'on voit d'un côté, euh, du coup, euh, Henri, euh, Sam et, et Ellie qui, qui un peu oublient ce qu'il y a autour et euh, vivent leur vie d'enfant, finalement. Et on voit, en fait, qu'ils n'ont pas peur. Tandis que les plus âgés, euh, Henri et, et Joël, on voit qu'ils ont peur. Ils ne savent pas trop comment faire pour les protéger et tout. Et euh, je reviens aussi sur ce que tu as dit sur euh, le passage où ils jouent au foot. Et euh, forcément, aux joueurs... Ça, ça fait penser à Sarah, parce que mmh. même dans la chambre à Sarah, il euh, y a des, des médailles, des ballons, des posters de foot et tout, donc on comprend qu'elle est au foot, plus la photo que, que tu as évoquée. Et justement, je trouve que c'est bien qu'ils ont pas euh, forcément précisé dans la série euh, ce passage-là, ce, pourquoi c'est important le foot, etc. Et justement, je trouve qu'en ne le disant pas, ça apporte une plus-value aux joueurs. Par exemple, ouais. je sais pas ce que tu en as pensé à mais moi, en voyant le foot, j'ai directement pensé à, à ça, mais sans que ce soit dit. Et je trouve que tous les éléments qui ne sont pas dans la série, euh, mais que ça fait écho aux joueurs, je trouve que ça apporte une plus value euh, pour nous qui connaissons le jeu. Ah et oui, c'est sûr. Ça plus sourire que je trouve même. ouais Pareil ouais. pour euh, les comic books, ouais. euh, les, les bandes dessinées et tout, c'est pareil, moi ça m'a fait sourire. Il euh, y, a, y a plein de détails en plus dans l'école, le dessin de Ish qu'on retrouve mmh. sur les murs, qui est dans le jeu, il y a plein de références qui ne sont pas vraiment explicitées dans la, dans la série, mais je trouve vraiment... Je redis ça, mais c'est vraiment une plus-value pour, euh, pour les joueurs. Des petites références comme ça, sans que ça soit vraiment explicité par, par les créateurs. Bah, euh, en fait, je pense que là, c'est qu'ils euh, ont construit la, la série. Euh, je crois que c'était pour l'épisode 3, je vais dire ça. Ou est-ce qu'ils ont vraiment très bien fait la balance entre ce que la série montre, euh, euh, donne aux spectateurs et donne aux joueurs Et je trouve que justement, l'épisode 5 se, dé... se, se débrouille très bien à ce niveau-là. Mais aussi, euh, comme disiez-nous, euh, à chaque nouvel épisode, les gens qui connaissent « The of Us remarquent des détails de l'épisode précédent. Et je pense que euh, quand toute la série sera sortie, ce serait bien que les nouveaux spectateurs re regardent la scène une deuxième fois pour essayer de se reconnecter ensemble. Parce que je pense que la photo de Sarah, on va la voir. On la va, je pense. Et que simplement, quand les gens re regarderont la série, vont comprendre pourquoi est-ce que Joel a ce comportement-là quand Ellie joue au foot. Il okay. a surtout euh, ce réflexe de regarder sa montre quand il regarde et lui, il on fait allusion à Sarah, il regarde très légèrement ouais. sa montre et euh, ouais. ça, je trouve ça intéressant. Ok, mmh. alors c'est vrai qu'il qu y a beaucoup de, de références pour expliquer à Linou, euh, le... c'est vrai qu'on voit un dessin de Ish et en fait il se trouve que Ish euh, dans le jeu c'est un des, des protecteurs du, du bunker que l'on doit tuer. Euh, on imagine qu'on tue parce qu'il s'est transformé en claqueur, etc. Mais dans le jeu, en fait, on appelle ce qu'on appelle des collectifs donc des collectifs c'est tout des trucs, à par exemple, des lettres à récupérer. Et on trouve des lettres qui ont été écrites par Ish et qui nous expliquent, en fait, la communauté qu'ils ont créée sous terre. Et la BD, effectivement, la BD, c'est Savage Starlight, si je dis pas de bêtises. Euh, en fait, ah ouais. c'est plusieurs BD que l'on retrou retrouve tout au long du jeu. En fait, c'est les BD que Ellie euh, lit Ellie, euh, bah, dans, dans le jeu. Et, euh, et euh, dans le jeu, il me semble, même dans la voiture, euh, dans, dans le pick-up, avant de voir le, le magazine porno, elle en, elle, en, elle en sort un, elle en lit un. Ouais. Et donc, du coup, bah, là, c'était marrant de, de voir en fait, qu'ils ont intégré un dans, dans, dans la série. Euh, donc, ok, donc des, des, petits, des petites stupidités euh, Et vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est effectivement le. Le, la phrase de, de, de Sam euh, c'est peut-être pas ta fille mais t'as été père qui pour moi est, est brutal, et réel mais brutal mmh. mais je me suis mis à la place de Joël en mode vas-y remue le couteau dans la plaie euh, et ensuite eh ben, on arrive déjà euh, pas à la fin de l'épisode mais on va dire aux, aux dernières 20 minutes de l'épisode qui vont être ultra intenses euh, donc là il faut savoir aussi pour Linu, toute cette partie là est différente du jeu enfin légèrement différente puisqu'effectivement on a cette zone euh, résidentielle euh, où, euh, pareil, on découvre euh, l'innocence de, de Ellie et Sam. Moi-même, ils visitent une maison, il y a un jeu de fléchettes, tu peux jouer aux fléchettes avec, avec euh, Ellie et, et Sam, euh, voilà. Enfin, c'est des enfants, ils s'amusent, ils arrivent et là, ils se font shooter par un, par un sniper, donc ils se mettent à couvert. Mais toute cette scène se passe déjà deux jours et ça, pour moi, de nuit, ça rajoute énormément. Déjà, je mmh. trouvais ça beaucoup plus intéressante. Et en fait, donc, on, avec Joël, on doit juste, en fait, euh, se faufiler à l'arrière de la maison. En fait, c'est plusieurs ennemis les tuer et prendre le sniper. Et là, en fait, c'est pas, pas les membres de Kathleen qui arrivent, mais en fait, c'est une horde d'infectés qui arrivent. Et on doit donc au sniper shooter les infectés pour que euh, Ellie, Sam et Henry aient le temps de nous rejoindre et après on s'échappe. Donc ça en fait c'est complètement différent. Donc c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup marqué aussi parce que je me suis dit comme il y a des changements dans la série, quand vraiment l'équipe de Kathleen arrive et qui demande à, à Sam, à Henry de sortir, je me suis dit peut-être qu'il va mourir comme ça. Et je, donc en fait toute cette séquence là moi... Ça a été une partie de plaisir, parce que ça a été ultra intense, parce que je ne savais vraiment pas ce qui allait arriver. Pour la première fois dans la série, je me suis dit, je ne sais pas ce qui va arriver, il peut y avoir un drame. Et donc là, elle a... et j'étais à la fois content et à la fois je redoutais, parce que je ne voulais pas que la mort de, de Sam et Henry soit différente que celle des jeux. Donc en tout cas, quand vraiment ça arrive, on est euh, complètement euh, scotché, subjugué. Euh, et donc c'est ce que je t'avais expliqué lors de l'épisode 3, en fait il y a certains endroits qui nous avaient euh, frustrés parce qu'en fait bah là on voit un colosse et en fait la première fois qu'on voit un colosse dans le jeu c'est à l'épisode 3 justement, puisque l'épisode 3 se, se, se déroule complètement différemment dans la ville de Bill, l'idée en fait c'est d'aller dans, dans une ancienne école où là, apparemment, il y aurait des batteries qui, pu qui auraient pu réparer le pick-up. Et donc, c'est quand on arrive dans l'école qu'on affronte le premier colosse dans l'école. Et finalement, tout ça pour qu'il n'y ait pas de batterie. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à l'ancienne maison de Franck et de Bill, et qu'on retrouve Franck pendu. Euh, donc voilà un oui. petit peu comment ça se passe. Et euh, à contrario, dans le jeu, on n'a pas de colosse à ce moment-là euh, euh, dans, dans la fameuse séquence du sniper. Donc voilà, c'est des petits changements qu'ils font, mais je trouve que c'est Très bien amené dans la série. Donc, on va commencer avec toi, Linou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène Donc, vraiment, la scène de où le sniper les attaque et jusqu'au moment où euh, bah tout se déroule et que Kathleen se fasse bouffer par l'infecté. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette scène-là Masterclass, hein. vraiment. Euh... Là, c'est ce que je disais dans mon thread c'est le moment où il euh, y a tout qui bascule et tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et en même temps, c'est tellement bien fait et c'est tellement rapide. T'as pas le temps de choper les informations. Ça va, ça va vraiment trop vite. Euh, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, donc, euh, enfin, vraiment impressionné. Et ce moment où tu as tous les... En fait, moi, je pensais, je, je, je, je pensais que euh, Kathleen et euh, Perry allaient euh, bah, ramener euh, les quatre euh, quelque part en prison. Je sais pas. Euh, voilà, qu'il allait se passer quelque chose, qu'ils allaient juste s'échapper. Voilà. Donc, euh, j'étais loin du compte. Et euh, cette scène avec euh, les infectés euh, qui sortent, et le colosse... <rire> je, vraiment mais... C'est ce que je disais dans mon thread, j'ai la phobie des monstres et des gens qui courent dans les films droit vers la caméra. Et là, <rire> vraiment, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce truc, Donc je savais pas que c'était un colosse à ce moment-là. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé vraiment cool. C'est que tu as Joël qui fait que protéger euh, Ellie. Ils il s'échangent des regards, ils ne se parlent pas, mais ils se comprennent. Il la, il, la, il la suit comme ça. Et en fait, le, cla le, le, le claqueur dans la voiture, quand Ellie se protège, c'est le seul claqueur que Joël n'arrive pas à, à tuer. Donc, euh, c'est une petite fille, je crois. Et c'est cette petite fille qui va sauter sur, euh, sur euh, Kathleen. Donc, euh, finalement, le hasard, je trouve que c'était enfin, quand même plutôt cool. Et euh, je trouvais ça vraiment sympa. Ouais. C'est d'ailleurs euh, la nouvelle variante de claqueur qui n'existe pas dans les jeux, qui a été euh, créée pour, euh, pour la série et qui est donc un claqueur qui, justement, voilà, qui, est, qui porte des vêtements, etc., qui, oui. qui a l'apparence la, humaine tout en étant claqueur et qui est très dérangeante, qui fait un peu penser à, à l'exorciste, hein, elle, elle marche sur le dos oui. et tout. Elle est très, ouais. très dérangeante. Moi, j'ai petit euh, petit euh, clin d'œil et référence aussi. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait directement penser à l'épisode 4, quand ils arrivent euh, et qu'ils sont attaqués. Joël dit à Ellie, il y a un trou, va t'y faufiler. Elle y va. Et là, finalement, Ellie, qui trouve un petit trou dans le truc, il dit, je vais m'y faufiler. Donc là aussi, bah encore, hein, toujours ce, ce parallèle, ce, ce truc. Euh, toi et Matt, t'en as pensé quoi de cette séquence-là qui est assez différente des jeux Elle est complètement différente. Et moi, perso, j'adore. Il y a plein de détails que j'ai pu, pu interpréter. Euh, notamment à un moment il y a quand Joël se rend compte que Ellie est en danger je sais pas si vous avez fait gaffe mais on entend le, le battement de cœur en arrière-plan je sais pas si vous avez ah, pas fait gaffe je crois qu'on entend un petit battement de cœur et ça ça booste bien euh, avec ce qu'on a à l'écran euh, tous les gens qui marchent et tout et euh, qui courent et qui sont encore dans la... dans la furie et en parallèle on a en fait juste Joël qui se concentre sur Ellie la suivre et tout et comme disait Linou, il se parle pas, et je trouve que la mise en scène est juste trop trop bien. Mmh. En fait, il se regarde juste, et on dirait qu'il se parlent lui, regard. regarde. Mmh. Et je trouve que c'est beau, dans le sens où Sam à côté ne peut pas s'exprimer comme ça, et je pense que le jeu de regard, euh, avec son handicap, doit jouer beaucoup. Et je trouve que ça a été bien de, de mêler la relation les joël le, de, de ce point de vue-là. Il mmh. euh, y a aussi un truc que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il y a une conversation avec kitlin et Henri qui dit Oh mais tu sais, toujours avec cette voix hyper stridente que je déteste en VR, mais ouais, elle dit mais tu sais il y a plein d'enfants qui meurent chaque jour dans le monde, Sam ce sera pas le seul, t'inquiète pas. Et à la fin le fait qu'elle se fasse arracher le visage par une enfant, mais je trouve le parallèle juste excellent. mais La pauvre, mais je veux dire... Elle... Elle critiquait le fait que ouais, mais il y a des enfants qui meurent chaque mois. Ça et, le karma. et elle se fait tuer. Et voilà, c'est ça. Vraiment. Et euh, bon, voilà, je trouve que ça a été cool. Euh, le Colosse, il y a, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je sais pas si c'est bien réalisé. Il a des mouvements un peu mm. limite c'est plus réaliste dans le jeu. Ouais. Et euh, le Colosse, c'est le truc peu... qui m'a un peu et ouais. moi j'ai vu une version de l'épisode qui n'était pas où les VFX n'étaient pas terminés. Donc c'est pire. Euh, donc là, c'est pour ça qu'en revoyant la scène, je me suis dit, bon, ça va un peu mieux. Mais moi, dans l'épisode, ça faisait vraiment... Euh... Euh, en fait, apparemment, le, le début de la séquence, quand le colosse sort sur Terre et qu'il est, euh, qu est, qu est calme, c'est un acteur. Par contre, la partie ouais. où il se met à courir, et qu'il là, c'est euh, de l'animation 3D. Et là, pour moi, on voit l'animation 3D et c'est dommage. Euh, parce qu'effectivement, c'est un peu mieux fait euh, mmh. dans dans le jeu. Et pareil, je trouve qu'il est moins impressionnant et imposant dans la série. Euh, je trouve qu'il lui manquait clairement euh, peut-être euh, allez 30-40 cent... cm de hauteur et de masse. Euh, ouais. Dans le jeu, t'es vraiment comme ça, tu regardes en mode, ok, c'est un colosse. Là, au final, t'as l'impression que c'est juste un grand claqueur, euh, un grand gros claqueur. Et je trouve que euh, dommage, il était un peu moins imposant, c'est dommage. T'en as pensé quoi, toi, Axel, de toute cette séquence-là euh, J'ai bien aimé. Euh... J'ai ai, ai bien aimé aussi qui euh, Joel commence à être moins... Enfin, on ne l'a jamais vu comme ça, mais on peut l'imaginer comme ça, mais aussi moins dans le euh, la survie à tout prix. Euh, ou est-ce qu'il ne veut pas tuer le vieux, par exemple le sniper. ou est-ce qu'il lui demande vraiment de ne pas tirer, de ne pas le mettre en joue. Euh, après, il y a la séquence avec euh, les, les claqueurs qui ressortent. Je l'ai trouvé super bien foutu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit filmée comme ça. Exactement. Moi, c'est ce que je voulais rebondir aussi après. Mmh. C'est-à-dire que je, je, maintenant, j'arrêtais pas de dire que j'aimais pas ce nouveau traitement désinfecté, ce système mmh. d'ordre et tout. Mais là, par contre, bon, déjà dans le jeu, on a une horde de claqueurs qui arrive, donc ça va. Mmh. Mais là, je trouve que c'est extrêmement bien mis en scène, filmé, et hyper impressionnant, ouais. où je suis là en mode... Ah ouais, non, c'est trop classe. C'était classe, j'étais là en mode... Ah ouais, quand tu les vois vraiment tout sortir, etc.... J'étais là dans ma télé mmh. en mode... C'est.. Voilà, j'étais... Incroyable, je, je trouve cette séquence vraiment cool. Donc vas-y, je te laisse continuer. Euh, bah, surtout que, euh, alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans le jeu, alors il y a des séquences parce qu'il y a des hordes, entre guillemets, on se sent plus à des rassemblements. Mais euh, il me semble que dans le jeu, on n'a jamais vu de vraies hordes. Il me semble que dans la partie 2, on nous parle de hordes de, de coureurs, qui se que les infectés ouais. commencent, voilà, commencent à se déplacer ensemble. Et alors, je ne sais pas si dans la série, ils ont pris en compte ça mais moi ça me fait du tout penser à ça, je fais, ah mais d'accord, il mettent directement maintenant les hordes, tu vois. Je, je pense, hein. ben, en fait, déjà dans la série, on l'avait vu avec l'épisode 2 où il y avait encore Tess, où on les voyait tous ouais. réunis qui, qui bouffaient, et c'est ah. vrai que, en fait, dans, la, dans le jeu, et il y en a beaucoup qui m'en parlent dans, dans les commentaires en mode, ah mais t'aimes pas ça, mais dans le jeu, on, non, on voit aucune horde, la seule pseudo horde qu'on voit, c'est celle justement, alors dans le 2, je m'en souviens pas, mais dans le 1, c'est celle du, du village résidentiel, et comme ouais. tu dis, c'est plus un rassemblement qu'une horde, ouais. c'est quand même des centaines de en même temps et dans le jeu, c'est plus des rassemblements mmh. où on sent des, des collectifs, des communautés ensemble qui se sont fait infecter. Donc voilà, ouais. euh, là, clairement, c'est une horde, genre ça sort de partout et euh, ouais. euh, voilà. Ok, donc vas-y, je te laisse. Et euh, pour le coup, le colosse, alors j'ai pas trouvé, alors peut-être que j'ai cligné des yeux au même moment, mmh. mais j'ai pas ressenti le problème quand il court. Euh, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé très, très imposant. Mmh. Euh, bah, surtout quand il court, et puis euh, bah, ce qu'il fait à, à Perry, là je ne lui attendais pas parce que pendant toutes les séries on nous évitait les scènes trop trash. Euh, là, quand il Perry et qu'il dégage sur la tête, j'avoue que je ne lui attendais pas. Bon. Euh, c'est quand même, même filmé de loin. C'est filmé ouais, de loin. Ça se filme dans le loin, mais on peut voir que c'est même vous que dans le jeu ouais. quand il tue le joueur. Parce qu'il est par la mâchoire. Euh, J'avais bien aimé ce truc là. C'est que dans le jeu, tu, tu, tu vois, vois euh... le joueur qui perd la tête. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, c'est quand même. Bon, c'est filmé de loin en mode. On voit un, un petit ballon de foot euh, qui se détache du corps, voilà, en gros, hein, c'est voilà. Ouais, mais ouais. mais, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le fait qu'ils reprennent justement les mouvements. Ouais. Euh, tout comme on disait, les claqueurs, hein, les claqueurs, c'est exactement le même mouvement que dans les jeux, c'est vraiment cool. Mais le collage, je trouve, je sais pas, en fait, c'est vraiment moi sur le sur quand il démarre sa course, où j'ai vraiment ouais, l'impression, ouais. voilà, c'est ça qui m'a. Euh, c'est le seul moment, mais après, c'est vrai que euh, ouais. le mouvement et tout, c'est extrêmement bien fait. Ok, donc bon, scène, on, on va pas se mentir, euh, très intense qu'on a tous aimé, et on arrive à la fin de l'épisode, où là on se dit, bon ça y est, euh, on regarde le time, il dit, oh bah c'est bon, il reste 7 minutes de, de l'épisode, c'est bon, c'est dans un motel, c'est calme, et un petit peu comme, comme, comme dans le jeu, tu vois que finalement, ça y est, euh, Henri et, et, et Joël sont potes, euh, tu, tu vois que... Euh, alors je regrette un petit peu parce que dans, dans le jeu il y a le petit discours en mode euh, il parle d'harley, de rouler en harley tout. Dommage que le, le dialogue ouais. n'ait pas été repris parce que je trouve que c'est vraiment très cool. Et, euh, et surtout que dans le jeu, euh, Joël parle de ce road trip en harley qu'il a fait avec son frère, donc je trouve ça, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été repris. Et on voit euh, d'un côté donc il y, y a Sam, euh, Henri et, et Joël qui parlent, d'un côté il y a Sam et Ellie qui eux sont, sont tous seuls dans la chambre. Et donc là pareil, là changement par rapport au jeu. Dans le jeu, Ellie ne sait pas que Sam euh, est infecté. En fait, ce qui se passe dans le, dans le, dans le jeu, c'est que euh, en fait, pendant leur évasion, euh, les quatre amis passent dans un magasin de jouets. Et en fait, il y a Sam qui trouve un petit robot et qui le veut. Et Henry qui lui dit Non, non, euh, tu sais c'est quoi la règle On prend ex euh, et euh, uniquement les choses dont on a besoin. Donc, tu n'as pas besoin de ça, tu poses ce jouet. Et donc, tu as Sam qui est un peu dégoûté. Et en fait, tu as Ellie on ne le voit pas ça, qui pique le robot et à la fin, qui arrive, et pendant que euh, Joël et Henry sont en train de discuter de leur pour en Harley, t'as Ellie qui va voir Sam en disant, ben bah, on a quand même bien géré euh, euh, cet après-midi, tiens en fait, je t'ai piqué ça. Et donc, euh, elle offre le robot à Sam, et Sam qui lui dit, euh, est-ce que tu as peur des choses dans la vie Et euh, t'as Ellie qui, euh, toujours euh, à ne jamais être sérieuse, qui lui fait... Oui, euh, j'ai peur des scorpions, j'ai peur de machin. Et t'as Sam qui s'énerve un peu en mode, euh, non, non, mais pour de vrai, euh, je te vois toujours confiante et tout, est-ce que t'as peur Et là, Ellie qui lui fait, euh, moi, ma plus grande peur, c'est de finir seul. Euh, et retiens bien ça, Linou, mais euh, pour plusieurs années, parce que c'est pour The Last of Us Partie 2 qu'il y a des, des allusions par rapport, à, par rapport à, à ça et cette solitude, justement. Euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, Ellie qui lui fait, bah écoute... Euh, je te souhaite une bonne nuit, on se voit demain. Et Ellie qui sort de la chambre, qui retourne voir Joël et Henri. Et, euh, et en fait, euh, donc as Sam qui a le robot à la main et qui le jette par terre. Donc là tu te dis, putain mais sale gamin quoi, elle t'offre ça et tout. Et en fait la caméra descend et en fait tu vois juste Sam qui relève son pantalon et tu vois qu'il s'est fait mordre. Et là il y a un fondu en noir, c'est le lendemain. tu as, euh, as Henry qui est en train de préparer le petit déj avec Joël et qui fait, bah si tu veux, euh, Sam est en train de dormir, vas-y Ellie va le réveiller. Et là, Ellie va le réveiller et Sam qui direct lui saute dessus. Ils arrivent. T'as Joel qui est en train de dire il est en train de se transformer, il prend une arme pour euh, pointer euh, Sam. Et t'as Henri qui fait Tu fais quoi là C'est mon petit frère. Donc Henri qui pointe Joel, il fait Si tu le tues, je te tue. Et donc on est là, on est là. Et là, il y a un gros point où c'est juste 10 secondes, mais t'as l'impression qu'il s'écoule une minute parce que t'as Ellie qui se fait attaquer. T'as Joel qui tient Sam en joue. T'as Henri qui tient Joel. Et finalement, Henri qui va tuer son petit frère. Et là qui va dire mais, mais Sam, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, et qui se suicide. Oui. Euh, voilà comment ça se passe dans le jeu. Dans la série, okay. dans la série je trouve que c'est même un petit peu plus poignant parce que tu as Ellie qui va vouloir sauver euh, Sam. Moi je pense que même elle, elle sait que c'est mort, c'est juste pour le rassurer. Ouais. On le voit hein, quand, elle le prend, quand elle le prend dans ses bras, dans son regard, elle se dit c'est mort. Ouais. Et il y en a Brooke qui m'ont dit bah non, euh, elle était persuadée qu'elle pouvait le sonner sinon elle ne se serait pas endormie avec lui. Bah non. Je pense que c'est juste en vrai, je vais rester éveillé avec toi, mais on s'endort euh, sans le vouloir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé... donc Linou Qu'est-ce que as pensé de, de, de cette scène là Bah déjà pour rebondir à ce que tu viens de dire, elle l'aurait fait pour Tess du coup. Oui. Tout simplement. Donc euh, donc ça annule Je pense qu'en fait c'est vraiment juste de la de la je sais pas de la naïveté, de la bienveillance, de l'amour encore une fois. Euh, puis je pense pas qu'elle se soit dit va m'attaquer euh, au réveil. Au... Puis même elle est un petit peu. Euh... Elle est safe de toute façon, euh, il peut rien lui arriver donc. Euh... Moi je pense que ce qu'elle voilà, dire, enfin... je vais essayer de faire ça pour le rassurer. Je sais qu'il ouais, va voilà. se transformer, je vais rester avec lui éveillé et dès qu'il va y avoir les premiers signes de d'infection, je hum. vais prévenir Joël. Et malheureusement, bon ben comme avec tout le monde, en mode ouais on reste éveillé et puis on s'endort. Moi c'est ce que et comme on ça. Que je... ouais. Ok. Tout à fait. Euh, et du coup ce que j'en ai pensé. Alors euh, la première fois. Euh, je me suis fait la réflexion en les voyant, en voyant les jambes qui sortaient d'en dessous de la voiture. Je me suis dit, wow, il risque de se faire mordre. Mais en fait, tu oublies vite euh, l'information. Et euh, jusqu'à ce que ça arrive au moment où il soulève son, son, euh, son pantalon et que tu vois qu'il est mordu. Et là, j'ai été surprise. J'étais sincèrement surprise. Je mais non, c'est pas possible. Par contre, je me, suis, je me suis refait la scène après. Et en fait, tu le vois qui se fait mordre. Parce que déjà, il y a... Euh, bah, ça, ça, ça, ça, as vraiment, il a un claqueur sur les jambes, et en fait, quand il ressort de la voiture, il boite déjà. Il fait, si tu as vraiment des mouvements où, où il boite. Donc, j'ai, je, enfin voilà. Et je crois qu'il y a quelques autres petits, petits indices comme ça où tu, tu vois qu'il s'est fait, euh, effectivement, qu'il s'est fait, euh, qu fait, euh, qu fait mordre. Alors, c'est très subtil, et je suis pas sûre qu'au premier visionnage tu le vois directement parce que tu es tellement dans le feu. Par contre, après, tu le, tu le captes, ouais. Donc, euh, donc voilà, et quand il s'est fait mordre, euh, quand, euh, quand on apprend qu'effectivement, il a été mordu, euh, je, je me suis fait tellement de, de théories de comment ils vont le sauver. Parce que pour moi, j'étais dans le déni. Il ne va pas mourir, ce n'est pas possible. Euh, et puis, euh, cette scène où, du coup, il bah, y a, la, y a la, finalement la bagarre hein, entre, entre les quatre, presque. Euh, pendant euh, 0,5 seconde, tu sais, vraiment, je me suis fait toutes les... Les éventualités possibles, euh, ils vont le sauver, ils vont le sauver, mais qu'est-ce qui va se passer en fait Et là que de Henri qui tue son petit frère, je. Non mais c'était trop, c ça, va, ça va de plus en plus loin en fait, euh, cette série, c'est pas possible. Donc euh, ça m'a explosé le moral et je m'attendais pas du tout à ce que lui se suicide du coup derrière. Donc euh, voilà. Je, je trouve que dans le jeu, ça va encore plus vite. C'est-à-dire que vraiment, oh, okay. le fait où il tue. Euh, en fait, dans le jeu, voilà, mets-toi à la place de gens, pareil, bah, tu l'as découvert, hein, mais nous c'est pareil, on ne s'y attendait pas. Et justement, déjà tuer Sarah, parce que les jeux vidéo, ça reste quand même tellement encore en... enfin, plein de clichés, etc. Que généralement, un jeu, je trouve que c'est rare que ça aille plus, plus loin que dans un film ou une série. Donc euh, Naughty Dog, c'est un peu les seuls qui ont osé faire des choses comme ça. Et donc, déjà la mort de Sarah, m'avait, euh... mais moi aussi dans le jeu, je ne l'avais pas vu. Donc de voir qui tue Sam, t'as même pas le temps de t'en remettre en mode, et en plus c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans les jeux vidéo étaient encore moins populaires et tout, donc c'était tellement courageux de la part Dog. donc il tue, donc t'as pas le temps de t'en remettre en mode, waouh, et directement ça enchaîne, je crois qu'il se passe beaucoup moins de temps, en tout cas, euh, entre euh, entre le, le, le moment où Henry tue Sam et qu'il se suicide, ça va dans le jeu très vite, donc c'est à dire que t'as même pas le temps d'encaisser. En là, il tue okay. au final, Sam, et il se passe quand même un peu de temps où il parle même plus, il est là, il est choqué, tu te dis, ok, Joel va lui prendre l'arme, il va, et dans le jeu, c'est pas ça, oui. dans le jeu, c'est, il tue Sam, il est extrêmement énervé, et il pointe Joël en mode, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est à cause de toi, et en fait, tu te dis, putain, il va tirer sur Joël, et en fait, ça va très vite, et d'un coup, donc, dans le jeu, t'es en PLS x10, parce que, c et, et comme je disais, le premier Zo Last of Us, je l'ai fini 10 fois, T'as beau alors finir dix fois cette scène, elle m'a, elle, elle m'a parce que elle est déjà extrêmement bien jouée. Euh, le, le regard de, de Lamar Johnson, donc qui, qui est donc l'acteur qui, qui joue, euh, qui joue euh, Henry, tu le vois, il, il est choqué, il sait pas ce qui se passe et, euh, et je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. J'ai adoré. T'en as pensé quoi toi, Axel, de, de, ce, de ce final Ah, euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, euh, surtout le changement avec euh, Ellie qui est au courant cette fois-ci. Euh, j'ai bien aimé parce que ça, ça permet aussi de voir une autre facette de Ellie en fait c'est euh... elle se compte pas comme une amie mais euh... je dirais pas, pas non plus qu'elle euh... se porte comme une sœur mais presque ouais. en fait elle se porte presque comme une sœur avec Sam et euh, ça j'ai beaucoup aimé c'est euh, parler du fait que bah, ça... la relation qu'ils ont en fait, avec la, la BD avec la BD en fait euh, moi, ça m'a beaucoup touché personnellement, parce que c'est mmh. un truc qui m'a rappelé euh, de la relation avec mon frère. Et puis voilà, euh, ouais, fin d'épisode, euh, même si, comme tu l'as dit, elle est plus rapide. Euh, elle est dans le ah, plus rapide. Dans, dans le jeu, elle est plus rapide. Ouais, dans, dans le jeu elle est plus rapide. Mais dans la série, justement, je sais pas, c'est... Cette lenteur, je trouve, que rend la mort, la, la, le suicide d'Henri encore plus violent, mmh. d'un certain côté. Même ouais. si, par contre, là, du coup, on voit pas du tout suicider. Euh, dans le jeu ou est-ce que dans, dans, ben c'est dans le jeu on voit pas Pour moi dans le jeu c'est pareil. Ça se pour moi euh, dans le jeu en fait tu vois juste il pointe l'arme, il y a un noir et ça fait pan. Et, euh, et là pour moi c'est pareil. Moi, moi, T'es es sûr est... que dans le jeu on voit ah, pas oui. la caméra d'Henri qui tient une balle et on ah, voit juste s'écrouler Non non, non, non. Ça, en fait dans le, dans le <rire> jeu au moment où il appuie sur la détente il en, enfin, y, a, y a un écran noir et tu entends juste le pan. Ouais. Ah ouais, en fait, ouais. ouais j'ai une autre image totale dans la tête. <rire> ah non, non, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est exactement tourné de la même façon. Donc ouais. euh, ça j'ai... Même les ça couleurs et tout, c'est ouais. même les mouvements d'Eli et tout, ouais. Joël qui... c'est à bah, l'identité. Ouais, le, le Joël qui est même en l'air un peu où ouais. tu vois qu'il est désolé en mode « Attends, ouais. ça va bien se passer ». Non, ouais. la scène est vraiment tournée dif... euh, pareil, voire même, il me semble, alors ça j'ai pas envie de nous trop avancer que quand ils tuent Sam, dans le jeu tu le vois pas, et là tu le vois, tu vois qu'ils ouais. tuent Sam avec la giclée de sang sur le mur euh, ouais. et après quand ils reviennent dessus avec la, la tâche de sang qui s'écoule, ça même dans le jeu on le voit pas. Ouais, et, euh, et, je, alors, et aussi je trouve que l'épisode 5, finalement à la fin de l'épisode, je trouve que euh, là ça m'a vraiment frappé, la thématique entre le jeu et la série c'est pas du tout la même, ou est-ce que le jeu j'ai l'impression que la thématique principale c'était la solitude et euh, dans la recherche de l'espoir enfin l'espoir de manière générale en fait bah, dans le jeu tu l'as euh... aussi hein. dans le jeu tu l'as aussi alors je peux pas aller trop loin parce qu'il y a des d'autres éléments à la fin mais il y a l'espoir le, l'espoir justement par par qui est représenté par par l'innocence et la naïveté d'eli euh, ouais. moi pour moi comme je le dis le jeu la principale thématique c'est l'espoir l'espoir de Ok, c'est la fin du monde, mais y a, on peut encore s'en sortir. On peut encore s'en sortir parce qu'il y a peut-être un vaccin qui peut arriver, parce qu'il y a des personnes comme Ellie euh, qui sont naïves et, euh, et qui, euh, qui ne voient pas le, la méchanceté du monde. Il y a l'espoir. Le deuxième thème pour moi, c'est la violence de l'être humain, qui euh, montre que l'être humain peut être plus dangereux. Et le troisième thème, c'est le post-apo, les infectés. Pour moi, c'est ça les, les, les thèmes de, du premier The Last of Us, qui je trouve sont bien représentés, même si c'est vrai que c'est un peu moins voyant dans... Enfin, on a cet aspect de... On n'est peut-être pas totalement seul, on peut encore faire confiance aux gens qui est encore plus mis en avant dans la série. Euh, ça, je suis d'accord avec toi. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup aimé ce final de la saison 5, euh, même si ça prend un peu plus son temps. Mais en fait, le fait que ça s'enchaîne énormément dans, les pistes, dans, la, dans le jeu, ça te laisse vraiment zéro repis, zéro de, de où tu peux souffler. Ouais. As, tu ne l'as pas trop dans la série non plus parce que ça, ça, ça change quand même vite. Ouais. Mais comme ça va encore plus vite dans le jeu... Euh, voilà. T'en as pensé quoi toi, Emma, de, de ce final Alors, moi je veux juste revenir sur la conversation qu'ont euh, Ellie et, euh, et Sam. Mm -hmm. Pour revenir sur ce que disait Axel, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils se qu porte comme une grande sœur. Et euh, je sais pas, ils sont dans une pièce à l'écart des plus grands, des parents, on va dire. Et, euh, et en fait, la conversation qu'ils ont, j'ai vraiment le euh, sentiment que bah, c'est des frères et sœurs qui parlent de ce est un peu tabou et qui ne veulent pas forcément parler aux parents. Et euh, j'ai bien aimé cette, euh, mm -hmm. cette allusion. Et euh, aussi, quand, euh, du coup, dans la série, on voit qu'Ellie est au courant de la morsure de Sam, je pensais qu'elle allait, euh, pendant, ah, juste avant, quand même, pendant qu'il s'endort, qu'elle sortirait de la, de la pièce et mm. qu'elle allait en parler, du coup, à Joël et Henri, ce qu'elle n'a pas fait. Et je me dis, peut-être qu'ils auraient, peut ils auraient, ils auraient pas guéri, mais peut-être que ça aurait été tourné différemment. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais euh, je trouve que c'est aussi bien qu'elle soit restée avec lui. Quand elle lui dit, stay awake with me, c'est... Euh... C'est puissant, quoi. Quand tu, mmh. quand tu connais les événements du jeu et tout, c'est puissant. Et, euh, et après, pour le final, moi, je trouve que c'est vachement bien la scène euh, qu'ils ont rajoutée à la fin. Donc, euh, oui, il, il mmh. ils les enterrent, qui partent après. On va en loin. parler. Parce mmh. que, si tu veux, nous, dans le jeu, ben, c'est comme si l'épisode se serait terminé euh, juste après le, le suicide d'Henri. Dans, mmh. okay. dans le jeu, c'est vraiment ça. Dans le jeu, tu as l'écran noir, t'entends okay. le bruit, mmh. Et puis, tu passes à une autre ambiance euh, totalement différente. En fait, le jeu est découpé en, en quatre saisons, tu as l'été, mm. euh, l'automne, l'hiver, le printemps, et, okay. euh, et, en fait, et c'est pour ça aussi que euh, la, la, la, le tournage de la série a duré un an. Ils ont commencé en juin 2000, 2021 et ça s'est achevé en juillet 2022, parce qu'en fait tout a été fait en extérieur, il n'y a aucun truc qui a été fait en studio, ou très peu de trucs en studio. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas faire de, de montage, ils voulaient vraiment capter les vraies couleurs de mmh. l'été, les vraies couleurs de l'automne, les vraies couleurs de l'hiver, etc. Ils ne voulaient pas de la neige artificielle, okay. ils voulaient de la vraie neige, etc. C'est pour ça aussi qu'ils ont tourné au Canada, dans la région d'Alberta, à, à Calgary, et non, et non à Boston, etc. Mmh. Et donc, euh, en fait, effectivement, là, en fait, dès que, dès que euh, la scène où, où Henri se suicide, tu as un écran noir avec une musique sublime que je regrette un peu aussi de ne pas l'avoir retrouvée dans, dans, dans la série. Et en fait, tu as euh, juste le... Ça s'affiche automne. Et en fait, es, euh, es beaucoup plus loin dans le jeu où, effectivement, ils arrivent en automne. T'as pas la scène où ils enterrent, etc. Et effectivement, donc, belle transition, Emma, parce que je trouve que, moi, c'est ce qui m'a achevé. Euh, L'enterrement avec, surtout, la petite pancarte de Sam où Ellie la dépose avec « Je suis désolé ». Et là, tu es là en mode « Ah Mon cœur mon cœur, mon Dieu, mais c'est bon, achevez-moi, je suis en train de mourir. Et là où même c'est, pour la première fois de la série, c'est Ellie qui prend le dessus de Joël. Qui le regarde en mode, hé, on y va, vas-y, dépêche-toi. Et là, Joël qui, lui, est touché, où tu sens que Joël est commencé à être marqué en mode, je commence à avoir plein de cul d'enterrer des gens. Je commence à m'en avoir marre. Et voilà, et je trouve cette fin d'épisode incroyable. Incroyable, qu'est-ce qu'on a pensé Ellie nous j'ai vraiment ravi qu'on ait eu cette, cette dernière scène. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappée. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais euh, Joël, il a une chemise verte avec des lignes rouges. Euh, et, et Ellie, elle a une veste verte avec un haut rouge bordeaux. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que, la, le vert, ça signifie euh, l'espoir, le renouveau, etc. Tiens, un thème de The Last of Us. Le rouge, ça signifie bah, le danger, mais ça signifie aussi l'amour, la passion. Encore une fois. Et du coup, le fait que les deux, ils, aient, euh, ils soient habillés de... Pas de la même façon, mais qu'ils aient les mêmes couleurs, dans un moment aussi triste, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui nous sont exposées lors de cette scène, euh, et voilà c'est pour ça que je l'ai trouvée euh, extrêmement puissante. Euh, et puis tu vois même euh, par, pour revenir aux couleurs, euh, Sam qui, est, euh, qui a le, le, la, la bande orange là ça, sur, ouais. euh, sur les yeux, tu l'as mis dans ton Il y sens, a un moment vu. bien vu. Oui, exactement. Il y a un moment ça ma explosé à la figure quand du coup bah, justement tu as Henri qui, qui monte euh, ouais. qui monte là et qui regarde euh, et tu as le reflet de la vitrine en face orange qui se met aussi sur ses yeux à lui euh, le, le orange étant euh, euh, ça signifie euh, la chaleur pareil euh, le, euh, la le, le le positif euh, etc et j'ai l'impression qu'il y a un truc de code couleur dans The Last of Us parce que en général c'est très assez gris, terne etc mais de temps en temps tu as des couleurs hyper peps qui viennent raconter des choses alors je sais pas si je suis complètement à côté, à côté, à côté de la plaque mais... t'es pas à côté de la plaque parce ouais. que dans le jeu on a beaucoup la couleur jaune en fait qui nous indique le chemin à suivre. Et en fait, mmh. quand tu dois escalader des bâtiments, etc., tu as toujours un rebord jaune, etc. Et tu as ce code okay. couleur, effectivement, qui est là. Et, et moi, du coup, en, en voyant ton thread, je me suis dit, est-ce que en fait, les dessins de, de Sam, il ne dessine pas son grand frère En mode, c'est mon grand frère, mon super-héros, et c'est lui et tout. Et là où Henri interprète moi le signe et qu'il lui met en mode, bah non, c'est toi le, le super-héros, voilà. Et c'est vrai que ça, j'avais pas vu, mais c'est vrai que sur la photo que tu as partagée, c'est brillant. Euh, tu en, oui. en penses quoi, toi, de cette fin, Axel Oh, j'ai ai bien aimé. Euh, par contre, euh, comme tu as dit, je vais rappeler que normalement, ça se passait à l'automne, à la, la scène d'après. Et euh, c'est vrai que par contre, pour l'instant, il y a un seul défaut. Et ça, c'est vraiment par rapport à la fin, euh, que ça va rappeler ce défaut-là. C'est que j'ai l'impression qu'on ne ressent pas le temps qui passe dans la série, par contre. Mm -hmm. On ressent très peu. Et euh, c'est vrai que ça, c'est... Je vois comment ils vont faire, en fait, euh, pour faire arriver l'hiver. Euh, là, qui devrait par arriver, normalement, en termes de narration. Mais sinon, à la, la fin en elle-même, elle est euh, eh bien je trouvé ça intéressant de montrer aussi euh, l'enterrement. Mmh. De se dire que bah, Joël aussi évolue, qu'il ne va pas simplement laisser les corps pourrir de euh, son côté, et va prendre le temps euh, d'enterrer des personnes euh, qui commencent à estimer, on va dire. Et on retrouve à côté humain chez Joël, en fait, en fait. Et plus simplement la survie à tout prix, justement. Ok. C'est vrai que ce parallèle est bien fait. Euh, et qu'on voit justement que, bah, de toute façon, il avait dit, hein, Craig Mazin et, et, et Nel Druckmann, ils avaient dit que Joel serait beaucoup moins euh, le mode super héros, aucun sentiment qu'on retrouve dans le jeu, qui serait beaucoup plus humain, et, et on le retrouve et on sent qu'il commence à être un peu usé par ce, par ce voyage, et, ouais. et, et, euh, et je trouve ça vraiment cool. Bah, écoutez les amis, on a fait le tour de, de cet épisode 5, je ne vous cache pas que j'ai extrêmement hâte de vous retrouver pour l'épisode 6 qui est tout simplement mon épisode préféré euh, et qui, euh, euh, qui est incroyable. Donc, j'ai vraiment hâte, en tout cas. Euh, bon, si on devait terminer sur le passage de, de, la, de, de cet épisode qui vous a moins convaincu, qui ne vous a pas trop plu, ça serait quoi Je vais commencer par toi, Linou. Est-ce que tu as vraiment... Un... Voilà, est-ce qu'il y a un moment dans l'épisode où tu te dis « Bon, ça, je le regrette, ça, c'est pas trop bien » ou est-ce qu'il y a un épisode, un moment qui t'a un peu déçu Qui m'a déçu Non, je crois pas. Ok. Je crois pas. Ok. Toi, Ellie Euh, oh, Ellie, Emma Oh là là <rire> <rire> <rire> Ouais, mais tu, tu ressens trop Ellie, c'est pour ça Emma <rire> mais Je cherche, mais j'ai vraiment aimé quand ils se rencontrent tous les quatre et tout. Et... Tu vois, je te disais que la scène d'intro, elle était importante aussi pour se focaliser sur les, les persos. Donc, euh... non. Non, non. Je pensais que tu allais nous demander quelle était notre scène préférée, mais en scène que euh, oui. j'ai moins appréciée, non. Ok, bon, on va faire la je scène préférée que... après. Axel, toi, est-ce qu'il y a une, une, un, un truc qui t'a un peu déçu euh, À part le passage de Kathleen, non. Non. Bah, moi, je, je l'ai dit un peu en, en début d'épisode, c'est juste le moment qu'on ne se soit pas mis à la place de Sam. C'est le seul truc ouais. qui m'a frustré, déçu. Et justement, on enchaîne pour terminer. Quel est le moment préféré de, de cet épisode 5 Alors, Du coup, on va commencer avec toi, Emma, puisque apparemment, tu, tu, tu as déjà ta scène moi c'est quand euh, la conversation d'Eli et Sam il y a la mise en scène la lumière et tout qui rappelle la citation <coughs> look for the light qui pas en fait il a cet épisode il y a plein de mises en scène comme avais ah, à vu la, la fin vous, les la, les le, la, la, la conversation à la fin sur ils oui, euh... sont sur le sur les lits il okay. y a la lampe en fond et tout il y a une mise en scène cet épisode en tout cas une mise en scène euh, trop, trop trop trop trop bien et tu avais parlé euh, des, des éléments jaunes pour guider le chemin. Et quand ils sont dans les tunnels, il y a beaucoup de rampes qui sont jaunes. Donc Dans cet épisode, tu as euh, ben, les relations entre les personnages qui évoluent. Tu as euh, plein de, de petites allusions au gameplay. Tu as plein de petites références et tout. Et pas n'importe <rire> lequel Tu as la BD et tout que j'ai vachement appréciée. Donc euh, pour l'instant, c'est un, ouais, un de mes coups de cœur euh, sur la série, cet épisode. Non. Ok, très bien. côté Axel, est-ce que tu est ta scène préférée de l'épisode alors moi c'est la scène euh, avec les claqueurs qui arrivent, mmh. mais elle est c'est la scène préférée par rapport au début de l'épisode parce qu'il y a un parallèle entre ces deux scènes-là avec le chaos qui, qui est fait en fait. Okay. Donc techniquement ce sont ces deux scè scènes avec les claqueurs, mais elle marche que s'il y a l'introduction de la scène. Okay. très bien, un beau parallèle effectivement. Et toi Linou, ta scène préférée Je dirais que c'est l'introduction avec <rire> Sam et Henri. Il y a tellement de, de douceur et d'amour entre, entre les deux. Et Emma, tu disais « Look for the light » et un des premiers moments où on les voit et ils se font un câlin, tu as un faisceau de lumière qui arrive sur, sur Sam. Et c'est pour ça que j'avais énormément espoir en ces personnages-là. Euh, et du coup, ouais, vraiment euh, l'introduction de, de ces deux personnages qui vont bah, me manquer du coup. Ok, très bien. Euh, bah moi, ça va être euh, malheureusement. Parce que moi, j'aime bien souffrir, j'aime bien qu'on me fasse du mal, j'aime bien pleurer. Donc, c'est toute la fin en fait. Le, bah, le, la fin de quand, il se suicide, quand, quand Sam meurt, quand Henri se suicide et, et l'enterrement. Parce que euh, c'est un, un moment très fort du jeu qui m'avait. Je me rappelle à l'époque, en euh, hein, 2013. Donc, c'était euh, mes tout débuts sur Internet. Je venais de lancer Rockstar Mag. Euh, J'avais 19 ans. Et, et, et, et je sais que c'est l'une des moments où ça m'avait traumatisé. Euh, pas parce que c'est euh, gore, violent, etc., mais parce que je m'y attendais tellement pas. Et en fait, le revivre dans la série, comme je disais, j'ai fait dix fois le premier, mais ça m'a quand même marqué, touché. Euh, et ça, c'est fort quand même pour arriver à, à marquer et toucher des joueurs euh, et des gens qui savent pertinemment ce qui va se passer. Euh, et en fait, c'est ce que j'avais revécu justement en refaisant le 1 sur PS5. J'étais l'un des premiers à dire « Ce remake, il n'est pas forcément nécessaire, ça va être un peu plus beau ». Et en fait, ils ont travaillé tellement tellement travaillé l'expression faciale l'expression des, des, des personnages que, comme je disais, j'avais fait 9 fois The Last of Us, euh, 3 fois sur euh, 4 ou 5 fois sur, P sur PS3 et euh, la version remaster sur PS4. Je n'avais jamais été marqué par la mort de Tess, je m'en battais un peu les couilles. Là, ça m'avait marqué tellement, tellement ils ont rendu Tess dans le jeu humain avec ouais. ses expressions faciales, etc. Et, euh, et du coup, ils avaient réussi aussi à me remarquer avec la, la scène de, de Sam et Henry sur, sur PS5. Donc là, en fait, ils ont réussi une troisième fois à me remarquer dans la série. Donc, j'ai beaucoup aimé ce, ce passage, même si tu, tu vas te coucher à 4h du matin en PLS en mode « la vie est injuste euh, ». Mais voilà, en tout cas, les amis, merci. Merci un peu plus d'une heure d'émission. Ça a été le, le, le débat le plus long. Euh, mais en même temps, l'épisode faisait aussi une heure. Euh, donc, merci à tous d'avoir été là. Merci pour ceux qui suivent. Hein. Toujours pareil, hein. Bon, ben bah là, là, vous pouvez spoiler parce que c'est la partie spoiler. Mais merci en tout cas à tous ceux qui respectent dans les critiques qui sortent quelques minutes après l'épisode où vous mettez un gros spoiler et vous sautez des lignes. C'est très cool pour, pour tout le monde. On a vraiment une communauté trop cool sur Naughty Dog Mag. Donc, merci à tous. Merci à Linou, à Emma et donc à Axel. Bah on se donne rendez-vous dans un peu plus d'une semaine. Maintenant, ce sera mardi prochain. Euh... Ça va être plus long à attendre maintenant. Ça va être plus long, mais je peux juste vous ah. dire une chose. Ça vaut le coup. Parce que lépisode 6 c'est tout simplement est Barjo. Euh, donc voilà, c'est un épisode qui va être réalisé par... Euh, par, euh, par mince, euh, euh, j'ai mangé... ça. La... So euh, la ja, uh, Jamila... Jamila, Zbanic. Euh, euh, Jam ouais. et... Et, euh, et euh, voilà, très très bon. Donc j'ai très hâte d'en discuter. Vous allez voir que ça va être euh, globalement différent des jeux-là. Hein. Va... Mais c'est très intelligent. Très intelligent, franchement. Je... Mais moi, je... en fait, quand je regardais l'épisode, j'étais dans en mode... Ah oh ouais « Oh ouais, mais oui, mais oui !» Et voilà, tout le long de l'épisode, c'est ça. Et donc voilà, donc très très hâte d'en discuter. En tout cas, les amis, euh, on se quitte ici. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube, mais c'est sur tous nos réseaux sociaux, hein, que vous pouvez regarder là en bas, là hein, sur, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Discord, sur Facebook, on est là. Merci à tous. Passez une bonne fin de week-end et à très vite Salut Salut